Voilà. Bah ça ça fait plaisir où il y a des un groupe de personnes qui vient maintenant ils viennent tous les vendredis ils viennent tricoter voilà il y a des gens qui viennent pour échanger sur des livres ils ont un rendez-vous régulier ici ça c'est chouette pour une ville comme Chambéry c'est un, un lieu assez atypique hein. donc tu vois faut déjà que les gens ils rentrent là dedans des fois ils se disent là mais je suis où je suis dans une boutique je suis dans c'est un lieu un peu atypique donc déjà faut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 le plaisir de, la, de rencontrer des gens. Moi, je pense que dans la vie, c'est ça qui est, qui est bien. Même dans, dans tout, tout ce que j'ai fait, moi, ce qui, m, ce qui me plaît, c'est de rencontrer des gens. Le challenge, je pense, l'envie en, du challenge. Et puis, euh, et puis justement, de ne pas, de, de pas faire un modèle qui existe. Euh, D'essayer de faire quelque chose de différent pour que justement, ça fasse parler, ça fasse échanger et qu'on ne soit pas sur quelque chose qu'on a vu à tous les coins de rue et qu'on va retrouver là. Quoi. Conjuguer au fait euh, d'essayer de donner du sens sur la problématique environnementale. C'est ça. Que les challenges, ils sont quand même liés à ça. Hein. Puis c'est un peu la base des déchets. Hein. C'est un peu, dis-moi ce que tu jettes, je te dirai qui tu es. Quoi. Euh, c est, c est, ça commence par là, quoi. aussi. <musique> ben, Peut-être la prise de conscience euh, qui a été la mienne quand j'ai miné dans les poubelles. Avant d'avoir parlé de ça, moi je pense que je m'étais jamais posé la question, savoir quel était l'impact de mes ordures, qui cherchait, qui venait récupérer ça, ce n'était pas un problème quoi. C'est énorme quoi la, la gestion des déchets, l'impact que ça peut avoir, et puis la facilité qu'on a à se fermer les yeux, les oreilles et, et à se croiser les bras quoi. Oui on a des grandes idées environnementales, mais finalement qu'on le fasse ou pas,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 Il y a plusieurs initiatives sur le territoire que je relaye aussi ici, comme j'aime euh, voilà, qui euh, qui participent à donner du sens. Il y a beaucoup beaucoup de choses qui se font ici, et parfois c'est même difficile d'être euh, d'être sur tous les fronts, quoi. Euh, voilà, on est aussi impliqué par exemple dans la monnaie locale. Bon bah ça fait de la monnaie locale, le territoire zéro déchet, euh, les expériences de qui de là, les artistes. Ça fait beaucoup beaucoup de choses euh, déjà à mettre euh, en œuvre, ne serait-ce que pour euh,